Dans le dernier exercice sur la souris, il s'agit de copier la ligne précédente et la coller après les deux points. Pour la sélectionner, nous faisons donc le triple clic vu précédemment, un clic droit, copier, puis nous plaçons après les deux points en cliquant une fois, puis un clic droit, coller. Et à Et présent nous allons voir une méthode un peu plus rapide pour faire cela nous pouvons aussi faire tout simplement un triple clic pour sélectionner la ligne et faire un clic avec la molette qui du coup copie directement ce qui a été sélectionné le clic molette étant assez pratique pour ça